Dernier rappel. Déclaration des députés. Députés de Stormont, Dundas, Glengar et Suite, dans ma circonscription, il y a plusieurs bénévoles qui travaillent fort, qui rendent la vie plus facile d'un grand nombre. Pierre Roy est un exemple de quelqu'un qui a contribué ou qui a consacré plusieurs heures pour la collectivité et a reçu la médaille du bénévole. Pierre a Commencé ses, ses activités de bénévolat. Il a créé, par exemple, un club pour soulever des, de l'argent pour la mise en niveau des stationnements. Et il a travaillé avec, auprès de tous les paliers de gouvernement pour lancer des projets, y compris le déplacement du Cenotaph de Lancaster et l'emplacement de la Légion canadienne pour qu'il y ait un endroit pour les retraités. Malgré les heures consacrées, il a trouvé le temps pour être bénévole avec la société agricole et au moment de l'affaire agricole qui est la plus ancienne du Canada et en 2015. Pierre a reçu la récompense du citoyen de l'année en, en 2008 ainsi qu'une récompense euh, la même année de la Légion canadienne. Et il y a également Linda, Pierre et Linda, je vous remercie pour le travail au nom des citoyens. Député de windsor si bon après-midi. Je voudrais vous parler d'un ami qui est décédé récemment à Post Stewart éducateur à la retraite. Il habitait en face de chez moi. Et après que nous sommes arrivés, il y avait cet homme, robuste devant moi. Il m'a souhaité la bienvenue. Je m'appelle Apple Stewart et je bois de la lime. Je crois que j'ai euh, de l'alcool là. Peu importe à ce moment-ci, je boirai tout ce que vous avez. Cela a commencé une amitié qui a duré 35 ans. Il avait un frère, Ed, qui est le sous-ministre sous Bill Davis et qui a séché également comme secrétaire du Conseil des ministres. Et il avait planifié une visite à Windsor lorsque les jouait jouaient contre les Tigers. J'ai eu l'occasion d'aller à une l'une de ses Sa femme, Maureen, est une McCoy. On avait les Hatfield et les McCoy qui habitaient l'un en face de l'autre. Pardon, les uns en face de l'autre. Ma femme Je ne boit pas. Je laisse mon bar à un pont. Lorsque nous sommes déménagés, j'ai gardé le contenu et M. Et cet ami aime le whisky écossais. Il a toujours voté conservateur tant que… Et au moment où je me suis présenté pour les néo-démocrates, il a changé son allée j'ai sa photo dans mon bureau et dans mon bar. Et je souhaite de tout mon cœur, sa famille et à tous les McCoy. Député de Davenport, merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole en chant pour souligner la désignation de la rue de ma circonscription. Un grand nombre de restaurants les plus cools de la région, où c'est la rencontre du Vieux Monde, du Nouveau Monde, avec des restaurants, qui, feront, euh, qui euh, feront le délice des visites au nord du pont. La venue Gary offre des restaurants qui feront euh, que ce que ça, que ça soit, soit les pâtes ou autres, mais vous allez tous aimer. Puis, il y a, il y a des pâtisseries portugaise pour nommer quelques-uns. Je suis très fier de représenter une communauté diverse et ce qui en fait la résistance de cette collectivité que l'on peut voir partout dans la région ou dans ma circonscription. L'avenue Gary est l'exemple parfait Lorsque vous avez un environnement ouvert qui célèbre tout ce qu'il y a de mieux dans le monde sur une seule rue, c'est la rue la plus cool à Toronto. Venez visiter cette rue pour déguster tous les mets diversifiés qu'on y retrouve. Perissan Muskoka. Avril, c'est le mois des dons en Ontario. Je voudrais reconnaître les collectivités qui font des dons d'organes et une personne qui demande des dons d'organes dans la collectivité. Cette année, Paris Saint a le plus haut pourcentage de, de donneurs d'organes en Ontario, plus près 52 qui sont inscrits à 49 pour C, 46 et Gravenhurst, à l'échelle l'Ontario, la moyenne, 32 qui était de 27 en 2016. Les donneurs sont été rendus possibles grâce à Sandra, qui a reçu une transplantation rénale et qui a consacré 21 ans pour la promotion des dons d'organes. Sandra a là créé le don de la vie et a servi au, à divers comités de la province. Et 9 9 personnes qui ont reçu le don de levier. Et pour moi, c'est une vraie championne. Je l'ai rencontré vendredi. Logan Boulet, de 21 ans, l'une des victimes des, des euh, broncos. Six personnes ont reçu ses organes. Un plus grand nombre de personnes se sont inscrites pour devenir un donneur d'organes. Pourquoi attendre une tragédie pour offrir un don de vie? Et je vous demande à toutes et chacun de vous enregistrer sur le site de don d'organes. Député de Témiscamingue-Cochrane, merci. C'est un jour triste en 2012, avant Carlos lorsque le gouvernement libéral a tué le seul train de passagers de la CETO. Ils ont essayé de désinvestir et de donner le seul train du Nord, mais ils ont réussi à le vendre. Mais les élections sont à la porte. Ce gouvernement sera parti. Nous nous sommes engagés à investir 25 millions de dollars par année pour le retour de services de trains de passagers dans le nord-est l'Ontario. Et un élément de plus, j'ai été chahuté par les conservateurs. Le député d'Algoma-Manitole, nous allons nous rendre à Sault-Sainte-Marie parce qu'il y a une conférence demain sur le train de passagers où nous allons annoncer et parce que nous voulons reconnecter le nord et le nord-ouest et le nord-est au reste de la province. Je, je vous engage qu'il y aura la lumière à la fin du tunnel pour le nord de l'Ontario et le retour du train de passagers. Député d'Ottawa-Sud, merci, M. le Président, à la veille du 25 avril, l une école vont célébrer un genre de marathon pour de collègues pour la lutte contre le cancer. Pour bon, moi, John, mes fils John et Jim, au cours des 25 dernières années, nous avons recueilli plus de 25 000 Les dons donnent de l'espoir à des milliers de personnes touchées par le cancer et leur générosité va permettre d'investir dans l'innovation à l'égard des patients qui souffrent de cancer. Les gens peuvent aller en ligne, faire un nom au nom de l'école pour atteindre l'objectif cette année qui est de 20 000 Je voudrais remercier mon ami Lynn Peterman et les élèves de l'école qui ont lancé la collecte de fonds en 1995. Je voudrais remercier les étudiants les enseignants pour maintenir cette traduction, votre passion, et de vous mort pour appuyer les gens dans le besoin. Et bonne chance pour votre collecte de fonds contre la lutte, pour la lutte contre le cancer. Whitby Oshawa. Monsieur le Président, les services d'urgence d'incendie sont dans le deuil parce qu'ils ont perdu le chef des bénévoles saveurs-pompiers et les décédés de cancer s'est joint au service d'incendie en 2013 en tant que chef de prévention des incendies auprès du service des urgences des incendies. Nick a servi pendant plus de quatre, quatre décennies au nom de l'armée canadienne. Il est venu finalement, il est devenu major. Il a augmenté grâce à son, son engagement envers son pays, son travail. C'est un homme très célébré. Et voici ce que le chef des incendies a dit. On va se souvenir de lui en matière de sécurité qui a consacré des efforts envers la collectivité. Il voulait faire une différence. Et pour toujours, il a laissé sa marque sur le service des incendies. Mes plus sincères sympathies à sa femme, à sa fille, à ses filles et aux membres des services d'incendie de Whitby. Merci. Député de Kingston et des Îles, je suis heureuse de prendre la parole pour jeter la lumière sur le nettoyage le long de l'autoroute d'Hero Et le corporal, à leur retraite, se lève à 4 heures du matin pour nettoyer les bretelles d'entrée des 140 000. 140 km de l'autoroute des Héros. Ils ont tous une histoire à raconter. Ils font la différence ici au Canada et à l'extérieur. Ils ont été premiers les récipiendaires pour les actions le 4 mai 2006, lorsqu'il est entré dans un véhicule militaire et qu'il a réussi et a permis aux autres wagons du convoi à. A échappé à échapper la maladie, l'a servi également en, en Afghanistan. ils veulent nettoyer l'autoroute, le vin sur sur la bretelle de sortie pour euh, la base militaire de Trenton. Ils veulent nettoyer la 172 km pour à la mémoire de ceux qui sont tombés. On ne veut pas que ces personnes ne, ne disparaissent de notre mémoire. Ce euh, nettoyage cette année vise à nettoyer l'autoroute, mais à se souvenir de ceux qui sont tombés et que ceux qui servent notre pays. J'encourage tout et chacun qui peuvent euh, se remonter les manches et de mettre l'épaule à, à la roue et de faire comme eux. Député de Duffin-Caledon, cette semaine marque la semaine du bénévolat au Canada. C'est une occasion de célébrer les bénévoles qui consacrent tant, beaucoup de temps à cet effort. J'ai eu l'occasion de célébrer hier soir lorsque j'ai participé le soir de la reconnaissance des bénévoles sous la présidence du maire et des conseillers. C'était l'occasion de remercier les bénévoles dans la région pour les hospices, pour les euh, cuisines, les papas roulantes et autres services, comme les clubs de service, comme le Schweiner et Rotterdam, les légions, l'équipe de sport, les hôpitaux, les églises. Ils ne pourraient pas fonctionner sans les bénévoles qui consacrent beaucoup de temps. Le bénévolat est un geste gratuit parce que vous offrez du temps. Il n'y a rien de plus limité et apprécié que le temps. Ils n'attendent rien en retour pour leur engagement, c'est-à-dire que bien comprendre leur travail pour renforcer les collectivités. Aux bénévoles de la popote roulante et des lecteurs dans les écoles et des membres des clubs de service qui recueillent des fonds Play et les bénévoles des hôpitaux, merci. Vous ne le faites pas pour la reconnaissance, mais vous méritez notre reconnaissance. Je remercie tous les députés de leur déclaration, rapport de comité.